Chapitre 30. 1. Alors j'aperçus une autre montagne, remplie d'arbres d'où s'échappait une eau semblable au Neketra. Son nom était Sarira et Kalbanen. Et sur cette montagne j'en vis une autre sur laquelle s'élevaient les arbres d'Aloès. 2. Ces arbres étaient chargés comme des amandiers et gros, et le fruit qu'ils produisaient surpassait tout parfum.